Tu te protèges ou tu poses une tente là Quoi Trois secondes à la sortir, mais une heure à la poser. Au pire, on fait 100. <rire> Je suis déjà sans conviction et sans sentiment, on va peut-être en rajouter tu trouves le sens Bah, y a que deux côtés, donc bon. Euh... Non, le sens à ta vie, ça fait 10 minutes, il se passe rien, hein. je suis refroidi, mon grand. Dépêche-toi, sinon tu vas pas faire picard. Franchement, fais-moi confiance, Chucklin. T'inquiète, je te fais confiance. Nickel. En plus, j'ai toujours rêvé d'avoir un enfant, on l'appellera Mathéo, je t'aimerais plus, donc tu me fideras une pension alimentaire. Et pour son éducation, je manquerai pas pas lui dire que son papa est le roi des tympas. Alors, la capote. Pourquoi les mecs, vous aimez pas mettre la capote Ah, quand tu vas en bois, tu laisses ta douleur de nos vestiaires. Bon, ben voilà. <rire> Vu la taille, parle d'un Oh, on s'en fout de ça, là. Non, on s'en fout pas, je sais pas où t'as tub à traîner. Hein. Bah, moi non plus, hein. Pardon T'insinues quoi, là, que je suis une fille facile qui couche partout Non. C'est ça, ouais. Par contre, moi, oui. Absolument, la belle et la bête. Je suis la bête et un chacal. C'est beaucoup mieux, sans. <rire> je collectionne déjà les FDP, flemme de collectionner les MST. Oh, t'as fait que s'enlever, je comprends pas, là. <rire> t'as pris la bonne taille Bah, oui. Non, je sais pas, je dis juste qu'un nain dans une villa, ça fait vite, vide. Passe partout. <rire> Ou presque.